Bonjour à tous. Je me présente, Jérémy Rénieri, enseignant en activité physique adaptée et partenaire des Je suis titulaire d'un master STAPS Activité physique adaptée et santé et je vais vous présenter aujourd'hui une courte vidéo sur le thème de la prévention de l'arthrose chez les plus de 60 ans. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux exercices donc à destination des seniors pour prévenir l'arthrose, un exercice pour les membres supérieurs, et un exercice pour les membres inférieurs. Pour ces exercices, nous avons besoin, comme matériel, simplement de deux chaises pour l'exercice sur les membres inférieurs. Alors on va commencer par les membres supérieurs. L'exercice va être simple. Tout simplement, on commence les bras le long du corps, on vient plier les bras jusqu'aux épaules, pousser vers haut, puis descendre sur le côté. Et on va le faire 10 fois. Ça fait 1. On lève, on pousse et on descend. 2. 3. Inspirez en montant. Et soufflez en descendant. 4. 5. 6. 7, 8, 9 et 10. Très bien. On relâche un petit peu, on souffle. Donc cet exercice, cette série 10, vous pourrez essayer de le répéter chez vous deux à trois fois en fonction de vos capacités. Je vais maintenant vous présenter l'exercice au niveau des membres inférieurs. Nous aurons besoin ici de nos deux chaises qui sont là. Donc simplement, on va venir poser un pied vers l'avant, un pied en avant, un pied en arrière. Et on va venir fléchir pour poser le genou au sol de la jambe arrière. On se sert des chaises comme point d'équilibre descend 1 2 3 sou le bien longtemps l'inscrire en descendant 4 5 6 7 Et 10. On souffle. On l'a fait là avec la jambe droite devant. On va maintenant faire une série avec la jambe gauche devant. Je vais vous le montrer sur le côté pour que vous voyez mieux. On est. Notre jambe gauche devant. Ma chaise, on appuie. Et on fléchit pour poser le genou de la jambe droite au sol. 2, 3, 4, 5, c'est bien garder le bout droit, va pencher en avant, 6, 7, on inspire en descendant, on souffle en longtemps, 8. et 10. Très bien. Cet exercice, de la même façon, vous pouvez essayer de faire deux séries, donc deux séries sur chaque jambe pour ce mouvement. Donc ces deux exercices nous ont permis de prévenir l'apparition de l'arthrose chez les seniors de plus de 60 ans, et également aider les personnes à se sentir mieux si elles ont déjà de l'arthrose. Ces exercices ont permis de travailler sur l'ensemble des articulations à la fois des membres supérieurs et des membres inférieurs. Nous pourrez ensuite retrouver donc, de plus amples conseils destinés aux seniors sur le site internet d'été Indien. Merci à vous, au revoir.